I see the rabbit. I'm very, very cold. C'est la première caméra de l'histoire mondiale du cinéma. Tout ce que vous allez pouvoir bouger sur un écran, ça a commencé par ce petit objet. C'est l'objet original qui a projeté la première séance de cinéma, m'écoutez bien, le 28 décembre 1895.